Bonjour Laura, euh, très contente de, de t'accueillir sur cette euh, chaîne témoignage de, de l'Instant Z. C'est moi qui, qui étais ta personne de contact et puis qui ai animé des ateliers pour vous, pour Nova et Restauration, des ateliers d'intelligence collective. Donc, euh, très content de t'accueillir. Est-ce que euh, tu peux peut-être te présenter en deux mots et puis, euh, et puis expliquer un petit peu avec quelle demande vous êtes, vous êtes arrivé auprès de l'Instant Z Bonjour Benjamin. Euh, alors pour me présenter en deux mots, moi je suis Laura Châtel et je suis directrice RSE de Novae Restauration, qui est une entreprise de restauration collective qui est active en Suisse romande. J'ai contacté Instant Z en juin 2021 pour, euh, euh, parce que on avait pour projet d'élaborer notre feuille de route à trois ans sur les enjeux de développement durable savoir ce qu'on voulait faire, ce à quoi on voulait arriver dans trois ans, sur tous ces enjeux liés à l'environnement, au bien-être au travail, à l'action sociale, etc. Et pour ça, on avait besoin de mobiliser un certain nombre de, de personnes, nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires agricoles, et on vous a contacté parce qu'on ne savait pas vraiment comment s'y prendre pour, pour animer un petit peu des séances de travail en intelligence collective. Très bien. Et du coup, concrètement, euh, comment, comment ça s'est déroulé Quelles ont été les différentes étapes de, de l'accompagnement qu'on a, qu a fait avec vous alors, euh, d'abord, on a eu plusieurs euh, échanges, ben, justement, euh, euh, avec toi pour un peu euh, préciser vraiment quel était notre besoin, quelles étaient nos, nos attentes. Donc, ça nous a aussi vraiment permis de, justement, euh, euh, préciser, même pour nous-mêmes, ce qu'on attendait vraiment de ces séances d'intelligence collective, quel, euh, quel devait être le, le, le rendu, qu'est-ce qu'on voulait obtenir, finalement, à la fin de ces séances et puis ensuite, vous nous avez proposé une, une, une trame finalement à suivre pour réaliser ces ateliers. On a décidé d'organiser de, de, cinq ateliers sur cinq thématiques du développement durable, avec à chaque fois dix participants très différents, des partenaires agricoles, des clients, des cuisiniers, des gérants, des cadres chez nous. Et donc, vous nous avez voilà, proposé cette trame et puis ensuite, bah, on s'est lancé dans... Dans, dans ces ateliers, et à chaque fois, il y avait une personne d'instant un Z qui est venue pour, euh, pour animer euh, la séance. Oui, je me souviens, ce qu'on avait, qu avait dit, c'est que pour chacun des ateliers, on avait identifié une personne parmi les cadres et parmi le comité de direction notamment, euh, qui soit euh, responsable de la thématique pour, pour responsabiliser la personne avant l'atelier sur le fait de récupérer en fait, tous les résultats qui auront émergé des, des exercices d'intelligence collective et puis les. Euh, les valoriser et, euh, et les intégrer, finalement, à cette feuille de route par la suite. Comment ça s'est passé, du coup, après ces cinq ateliers, donc après le passage de sans Z finalement, euh, par rapport à la récupération des résultats et à l'utilisation de, de, de ce qui a émergé de ces ateliers alors, ce qui s'est passé après les ateliers, c'est que euh, bah, vous nous avez aussi fourni un, un compte-rendu assez détaillé avec vraiment toute la matière, toutes les idées qui avaient émergé de l'atelier. Ça, ça nous a été bien utile euh, pour avoir quelque chose déjà de, de, de compilé et d'assez abouti. Et puis, à partir de ce compte-rendu, euh, chaque, chaque responsable thématique des ateliers a vraiment élaboré euh, euh, une, une, une proposition de feuille de route en reprenant bah, des idées de, de projets à mener dans les trois ans, des indicateurs aussi de réussite, donc essayer de traduire finalement l'ambition et les attentes qui s'étaient exprimées dans l'atelier en objectifs chiffrés qui nous permettraient de dire objectivement qu'on a, qu'on a, atteint le niveau qu'on espérait et ensuite cette proposition de feuille de route elle a été validée enfin discutée et puis validée en comité de direction donc au sein de l'entreprise Novae. et puis ensuite c'est quelque chose qui a été largement partagé d'abord avec les participants des ateliers qui avaient finalement droit à aussi la primeur du résultat. et puis ensuite ça a été intégré à notre rapport développement durable donc c'est maintenant quelque chose qu'on a qu'on a partagé largement avec tout nos interlocuteurs et qui est un petit peu notre, notre feuille de route pour les trois ans à venir. D'accord. Et puis moi, j'ai même reçu de belles cartes postales avec le rendu visuel, effectivement, des résultats des ateliers. Qu'est-ce que tu as apprécié plus particulièrement dans la collaboration avec l'Instance Z alors, bah moi, ce que j'ai apprécié, c'était le, le, le contact très facile et très direct euh, avec toi pour, pour s'ajuster, pour, pour discuter de, de, voilà, de vraiment ce qu'on attendait. Euh, ce que j'ai trouvé aussi très appréciable, c'est que finalement, les, les principes... Z prône et applique dans ses ateliers. Vous les appliquez aussi dans la relation avec, avec les clients au moment de préparer vraiment le projet. Donc voilà, on a pu faire des séances de, de débrief, partager un petit peu nos ressentis, etc. assez régulièrement. Ça, c'était assez agréable et ce n'est pas toujours le cas. Donc je pense que c'est ce que j'ai le plus apprécié. La partie plus difficile, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans, dans la collaboration ou dans, voilà, dans la réalisation de ce travail euh, Je pense qu'il a été le plus difficile, c'est peut-être que euh, comme on avait cinq ateliers euh, euh, sur un temps relativement court dans différents lieux, on a eu aussi plusieurs interlocuteurs à Instant Z qui se sont un peu succédés pour animer les ateliers. Euh, il fallait euh, euh, à chaque fois finalement se réajuster. Euh, peut ça a amené de la, de la diversité aussi dans la manière d'animer, mais c'était peut-être un, peu un petit peu plus difficile à, à organiser. Très bien, merci. Et puis finalement, dernière question, c'est à qui est-ce que tu recommanderais euh, ben, l'Instant Z et puis notamment ce type d'atelier en intelligence collective moi, je, je le recommanderais à toute, à toute structure finalement qui a envie de se, de se lancer, d'expérimenter de, de, un peu ce type d'animation de, de séance, essayer de voir ce qu'on arrive à, à, à construire et à faire émerger avec un, un groupe de personnes aux, aux rôles très différents. Nous, c'est pas vraiment une, une volonté de, aussi de, de tester ce type de, de fonctionnement qu'on connaît assez peu, euh, qui n'est pas euh, inhérent au monde de la, de la cuisine et de la restauration habituellement. Donc, c'était très intéressant et très confortable de pouvoir le tester avec, euh, avec une structure qui s'y connaît. Oui. Excellent. Ben, un grand merci, Laura, pour, pour ce petit témoignage et puis une bonne continuation à vous.